Alors, euh, ici, euh, complète les phrases avec le sujet qui convient, voici la correction. On dit, euh, nous attrapons hein, des papillons. Nous, nous, attrapons des papillons, nous. Alors, ici, on dit, euh, ils préparent euh, leur matériel de pêche, ils avec S. Ici, on dit, euh, vous chassez avec votre grand-père, vous chassez. bien en toujours. La terminaison, je respecte toujours la terminaison, c'est la terminaison qui nous précise, qui est donc le problème personnel qu'on doit mettre ici. Nous attrapons des papillons, ils préparent leur matériel de pêche, vous chassez avec votre grand-père, ils surveillent le gibier, nous marchons silencieusement près de la rivière. Dans cette, liste de verbes, on le, dans cette liste de verbes, on tourne les verbes conjugués au présent. Dans cette liste de verbes, on tourne les verbes conjugués au présent. Alors, pour les entourer, on doit prendre par exemple 6, 5. On dit par exemple ici, vous lavez. D'accord, vous lavez. Euh, par exemple, on dit, elle, elle tombe. Voilà, elle tombe l'entour de cette façon et on dit elle passe de cette façon euh, on dit vous adorez alors on dit Levez, elle tombe, il passe, vous adorez. Voilà, vous levez, c'est le verbe lever. Elle tombe, c'est le verbe tomber au présent. Il passe, c'est le verbe passer au présent. Vous adorez, c'est le verbe adorer au présent. Les autres verbes ne sont pas au présent. Ils sont, ils sont conjugués aux autres temps. Ce n'est pas la peine de les lire maintenant. On continue avec le troisième exercice. Il nous demande de réécrire les phrases en remplaçant il au singulier par il au pluriel. Euh, je, garde, je garde toujours euh, voilà, là, je, je me souviens toujours des terminaisons, hein. il saute par dessus la barrière on dit. il saute par dessus la barrière il commence à faire des progrès il commence avec ONT. à faire des progrès il participe à toutes les épreuves il participe à toutes les épreuves toutes les matins il s'entraîne il s'entraîne tous les matins il s'entraîne avec ONT. Alors je garde à l'esprit que il saute, il commence, il participe, il s'entraîne toujours avec eux à la fin. C'est évident puisque il y a il, c'est un pronom personnel sujet qui commande le verbe. Alors on change ici les terminaisons avec un Il saute, avec il commence et participe. Il s'entraîne. Voilà. On continue. Euh, Nage-t-il assez rapidement Nage-t-il assez rapidement On copie les phrases en écrivant les verbes entre parenthèses au présent. Tout d'abord, la lecture. On copie les phrases en écrivant les verbes entre parenthèses au présent. Mes parents fermaient la porte à clé, nous regardaient un film d'aventure. vous rentrez tous les soirs de bonne heure. Elle examinait les photos avec attention et trouvait des champignons dans la forêt. Alors, les verbes entre parenthèses, c'est fermer, regarder, rentrer, examiner, trouver. Alors, qu'est-ce que je dois faire Je dois faire attention. C'est-à-dire, je dois euh, conjuguer le verbe entre parenthèses au présent, mais attention. Par exemple, mes parents. Fermez la porte à clé. Qu'est-ce qu'on dit? Mes parents ferment. Parce que mes parents, c'est un sujet, on peut remplacer par il avec s. C'est un, un nom au masculin et au pluriel. Le pronom qui remplace, c'est il avec s. Mes parents ferment la porte à clé. Nous regardons un film d'aventure, on dit nous regardons. Nous regardons un film d'aventure. Vous rentrez tous les soirs de bonheur, on dit vous rentrez. Vous rentrez tous les soirs de bonheur. Elle examine les photos avec attention, on dit elle examine les photos avec attention. Il trouvait des champignons dans la forêt, on dit il trouve des champignons dans la forêt. Alors, mes parents ferment avec ONT. Il ne plaît pas, ça. C'est la même chose pour les autres. Regardons la terminaison, c'est ONS. Vous rentrez la terminaison, c'est OZ. Il examine la terminaison C orientée, il trouve la terminaison C orientée, il trouve des champignons. Mm -hmm. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui et j'espère que cette séance de vidéo de euh, c'était vraiment bénéfique pour tout le monde. À très bientôt, chers élèves.